Bonjour à toutes et à tous, euh, aujourd'hui on va voir un peu rapidement euh, comment on pourrait, enfin euh, moi je vais le faire comme ça mais euh, c'est une possibilité, il y a plein de possibilités, euh, coloriser une linogravure, donc je vous ai fait d'autres vidéos sur la linogravure et notamment euh, l'impression euh, un peu plus tôt. J'ai mon stock là euh, des impressions pour Noël, donc euh, je crois que j'en ai fait neuf. Euh, 3, 6, 9, oui c'est ça. J'en ai 9. Euh, celle-là, je les garde de côté, on ne va pas commencer directement avec ça. Par contre, c'est important d'avoir le même papier pour faire les tests. Et euh, autant que possible, la même encre. Puisque, euh, donc celle-là, c'était la même. Euh, il me semble... Ah bah ben c'est une des deux, je ne sais plus le, le, le bon côté. Euh, mais la même encre parce que certaines vont réagir à l'eau et d'autres euh, non. Euh, il peut y avoir aussi... Euh, des, des adaptations en fonction de la couleur, en fonction de l'intensité de l'encre, etc. Euh, ce que je vais utiliser, c'est donc euh, ma, ma boîte euh, d'aquarelle. Euh, une boîte, je ne sais plus quelle marque d'ailleurs. Euh, et puis euh, les aquarelles, je les ai achetées euh, chacune, le godet indépendamment des, autres, des unes des autres, sauf la barre centrale qui était dans une palette spéciale aquarelle métallisée pour, pour celui-ci. Et euh, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir un pinceau à réservoir d'eau, donc ça. L'eau est dans le, le corps, c'est extrêmement pratique. Et un, un petit truc de pipette avec juste de l'eau dedans euh, pour éviter de renverser et d'avoir euh, un gobelet euh, à côté, comme je fais essentiellement des choses euh, très petites. Euh, les quantités euh, dont, dont j'ai besoin euh, avec trois gouttes, ou là, je fais cinq feuilles quoi. <rire> euh, ensuite, on va choisir le, je vais choisir le verre que je vais travailler pour euh, la sauge. Donc là, j'ai deux verres dans ma palette, je peux le créer hein, aussi à partir du jaune et du bleu, euh, mais les deux verres que j'ai déjà constitués, et comme j'ai quand même plusieurs euh, feuilles à faire, je préférerais utiliser une, une recette euh, déjà faite, c'est euh, le verre de vessie et le verre de hooker. Euh, le verre de hooker c'est un transfert, il est, je ne l'ai pas trouvé en, en, en demi-godé, donc j'ai transféré la, un tube dans un demi-godé. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, vous pouvez aussi fabriquer. Alors, par exemple, c'est ces aquarelles, de, ici, ici, et celle là ces aquarelles que j'ai fabriquées. Et les pigments viennent de maquillage, vu que je ne me maquille plus, et euh, que je cherchais justement à avoir des godets euh, pour des couleurs chères, déjà tout près. Donc il y a des plus ou moins euh, foncés, bruns, euh, gris, et euh, éventuellement un peu rouges aussi, au niveau des joues et des lèvres. Sans maquillage, la carnation des, des lèvres et, euh, et des joues peut être un petit peu plus euh, euh, chaude quand même. Alors, le verre de, euh, des sauges, ce qui peut être très bien quand vous avez vraiment un modèle et que vous voulez travailler sur euh, ça précisément, c'est d'avoir euh, votre matériel avec vous. Ça c'est des feuilles que j'ai, je vous mets la, la lumière, ça va bouger, voilà. Là on va avoir vraiment du coup la, la bonne couleur, c'est des feuilles que j'ai mises à sécher il y a un petit moment, euh, et que j'ai une fois qu'elles étaient bien, je les ai enfermées dans cette boîte pour les offrir avec euh, les linogravures. Ça va me permettre de vraiment avoir la couleur, et ce que je voulais vous montrer aussi c'est que euh, c'est un vert qui est euh, pas très intense et euh, qui a un côté légèrement grisé. Donc, euh, Je ne vais pas avoir exactement cette nuance là, mais le plus proche euh, à mon avis c'est le vert de vessie qui est plus... Euh, plus doux, plus jaune aussi que l'autre moins, euh, moins intense. Donc voilà pour.. Euh, on peut le laisser d'ailleurs de, dehors. Et euh, les feuilles de sauge, les fleurs pardon, les fleurs de sauge seront violettes me semble-t-il. Donc là se pose la question aussi, est-ce que j'utilise un violet euh, métallisé comme ça pour donner une petite touche euh, L'autre vert que j'aurais pu utiliser, donc il n'est pas représenté dans ma palette, c'est ce vert euh, métallisé ici. Et je vais le tester, euh, parce qu'il me semble pouvoir euh, correspondre à ce côté argenté. Mais euh, surtout euh, au verso de la feuille. Le recto, euh, alors il faut savoir que la sauge, euh, c'est une feuille qui est toute velours. Euh, c'est vraiment une, une texture euh, très intéressante. C'est euh, pas lisse du tout, c'est velours. c'est euh, vraiment une, une plante intéressante. Et elle fait des super tisanes, elle pousse très très bien, très facilement et tout. Voilà, super, merci à la mise au point. Hop, ah, si je la retourne, on la retourne en deux fois. Voilà, donc là vous voyez vraiment que c'est une feuille extrêmement texturée. Ça, ça peut être travaillé aussi avec, en mettant des taches un peu euh, jaunâtres. Là on voit, on voit sur cette partie là, c'est légèrement euh, blanc, un peu jaune et... et et donc, vous pouvez euh, ne pas chercher l'aspect lisse habituel avec ce mouvement-là des feuilles, mais venir tapoter et faire des petits points. Moi, c'est pas forcément ce que je souhaite et ce que je vais faire, mais euh, euh, parce que je ne veux pas non plus une photo, c'est euh, plutôt inspiration gravure que je voulais faire. Hop. Donc ici, je teste juste dans un coin. Je trouve que ça, ça fait euh, trop euh, lumineux par rapport à, je rappelle mon modèle même si je veux pas exactement la même chose on est quand même sur un verre qui est clairement clairement trop lumineux Hop. je vais essayer le métalliser le verre métallisé Hop. Un petit peu plus. allez de l'autre côté Hop. voilà là on est quand même vachement plus proche en termes de teinte de verre euh, l'aspect métallisé est, euh, bah, est quand même visible ça donne des reflets assez intéressants euh, je réfléchis à ce qu'on pourrait mettre pour euh, <coughs> compléter ce verre métallisé comme couleur alors essayez d'en faire suffisamment d'avance si euh, vous voulez vraiment la même teinte sur les différentes feuilles mais dans la nature enfin pour un autre projet par exemple où c'est quelque chose de beaucoup plus uniforme euh, comme de la production liée euh, à du plastique ou des choses comme ça. Dans les des, des dessins, si vous voulez faire des peluches, des jouets. Euh, C'est standardisé et euh, on retrouve toujours la même matière proche. Euh, dans, dans la nature, ça marche pas forcément du tout comme ça. Euh, donc les feuilles, moi je sais que je vais avoir beaucoup moins tendance à avoir euh, pouf, pouf, pouf, euh, toutes les feuilles pareilles. Et que si je dois refaire un mélange, ça ne me posera aucun problème. Parce que euh, dans la nature, elles vont bouger ces feuilles. Alors, je me dis que... Euh, du jaune d'ocre, euh, de l'ocre jaune ou peut-être du jaune de naples pourrait venir euh, être intéressant. Alors, je crois que le jaune de naples est assez... Euh, il y a du blanc dedans, il est un peu opaque. Euh, et j'ai pas forcément envie d'étendre le le côté transparent de l'aquarelle. Quand vous prenez des aquarelles, euh, vous pouvez regarder, il y a un numéro qui représente la, la transparence. Il y a des aquarelles qui vont être très opaques. Bon, pour moi, c'est pas forcément vraiment des aquarelles euh, et ces aquarelles là elles vont avoir un numéro un peu euh... je, je sais plus comment il marche mais vous regardez vous, vous vous trouverez vous diront si elles sont euh, transparentes opaques semi opaques Hop. alors on va prendre ça encore un petit peu j'essaye de pas trop euh, mettre mon pinceau cochonnet dedans la couleur me semble pas mal là. et on va voir ce que ça donne voilà ça j'aime beaucoup voilà ça donne ça je Trouve que ça ressemble euh, à ma feuille. Hop là, on va attendre la mise au point. Voilà. Alors sur le retour caméra, je vois vous le voyez un petit peu plus jaune. Je vais couper la, la lumière aussi. Voilà. Là, on a vraiment bien euh, une couleur qui me plaît et qui est un mélange euh, de deux aquarelles. Elles sont donc miscibles, hein, mélangeables. Et euh, de deux aquarelles qui euh, dont une est métallisée et l'autre euh, non. Et Là, j'ai repris un autre euh, papier pour venir euh, effectuer une première colorisation. Donc là, ce n'est pas euh, mon papier définitif. Hein. C'est euh, une que j'avais euh, trouvé qu'elle n'était pas euh, suffisamment bien imprimée. Et hop là, je vais venir euh, faire une eau de feuille pour voir euh, ce que je vais faire ensuite sur les autres. Alors, en me disant, est-ce que je fais... Euh, comme ceci. Alors je vais faire toute la feuille. Pour avoir un peu plus de retour. Des fois quand c'est des petites petites choses, je ne fais pas forcément sur.. Euh, ou des grandes d'ailleurs, je ne fais pas forcément sur tout l'objet. Mais je vais regarder ce que je préfère visuellement. De soit venir remplir juste le blanc. Il y, y a le dîner de con qui vient en tête de certaines personnes. Juste le blanc, mais il n'a pas de prénom. Si si c'est juste. une autre possibilité comme on a l'extérieur qui, qui va être bordé mais que l'intérieur il n'est pas noir dans la nature c'est pas tous les traits sont noirs quoi non tout est de la même couleur on peut aussi faire ce choix de venir passer sur l'encre à ah bah mis de l'autre passer sur l'encre euh, de qui a servi à faire la gravure voilà et venir vraiment euh, hop, sans se faire tout euh, tout l'intérieur voilà alors là ça manque un peu de pigment faudrait que j'en tienne compte dans mon comparatif je l'ai un, un peu remouillé quand même c'est aussi un peu plus rapide mais comme moi c'est un voilà, c'est assez... pour des cadeaux, c'est de la détente. Hop voilà. Et puis du coup, je vais faire la tige aussi, parce que sinon je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Et donc là, je vais me poser la question, je vais regarder ça. Et me dire, bah voilà, qu'est-ce que... Mais plutôt dans le sens là. Euh, qu'est-ce que je préfère Encore une fois, je vais couper la lumière. Est-ce que je préfère celle-là, qui est donc euh, repassée et... Euh... Non, c'est le contraire. Oui, c'est le contraire. Est-ce que je préfère celle-là euh, où je n'ai pas repassé, où j'ai fait que les parties blanches et donc il y a du blanc sur la partie centrale, les veines, euh, les veines, entre guillemets, hein, de la feuille. Ou est-ce que je préfère celle-là Alors, moi il s'avère que je préfère celle-là euh, parce qu'il y a une, quelque chose un peu plus dynamique et harmonieux dans l'ensemble et notamment, euh, c'est surtout marqué au niveau de la tige. Non, je te je c'est comme ça. Euh, mais ça aussi, c'est l'intérêt des tests. Euh, au niveau de la tige, je trouve que ça se fond et qu'il y a quelque chose euh, de beaucoup plus vivant, euh, et, ouais, vivant dans la continuité en fait. Et euh, l'autre chose que je devais avoir, c'était. Euh, alors ça c'est une petite lavette, j'ai toujours euh, de quoi laver mon bureau et euh, avec des pchites euh, d'eau et de savon. Et des fois je, je suis aussi. Et ça je le passe, à, passe au, au lavage. Alors l'autre truc l'autre chose que je voulais voir c'était euh, donc là je n'ai pas de modèle euh, c'est juste dans ma mémoire ce sont les feuilles de les fleurs ah, oh ben bon les fleurs de, de la sauge. Donc on peut tester avec alors si jamais vous voulez aller un peu plus vite ou que vous utilisez les plus grande quantité prenez pas l'eau directement mettez enfin euh, sur le côté mettez directement une goutte dessus vous allez voir ça va très très vite après. Donc il y a ce violet là, alors là on est vraiment sur ce type de, de violet, puisque euh, c'est vraiment un mauve très pâle, euh, on a vraiment une couleur qui est très proche. Et si je ne suis pas sur ce type de violet, alors en violet direct, j'ai euh, mon violet dioxine qui est super, euh, euh, super coloré, et euh, j'ai peur en fait que euh, je le dis le mal, ou euh, pas, pas assez en tout cas. Voilà. On voit la couleur, la, il, a, il est d'une intensité euh, magnifique. C'est dommage, je suis pas fan du violet, c'est une couleur que j'utilise très peu. Mais son intensité est folle. quoi. Est... Ah bah. J'ai réussi à le diluer suffisamment. Parce qu'il est, il est puissant. Voilà, c'est bien. C'est une bonne dilution. Euh, on a quelque chose qui est vraiment dans les bonnes teintes. Parce que ça, c'est pas toujours le, le cas il y a l'intensité c'est-à-dire est-ce que c'est plus ou moins foncé etc et est-ce que c'est plus ou moins marqué mais il y a aussi euh, la teinte comme on voit sur euh, là par exemple euh, ça c'était un gros souci pour moi c'était les gris euh, pourtant c'est une couleur où on se dit euh, ben bah voilà on devrait en avoir trois tonnes et en fait j'ai trois gris parce que j'ai un gris chaud un gris froid et un gris neutre et, et ça influence beaucoup c'est pas ça que je fais moi je, je suis très malade et euh, mon cerveau euh, bug un peu voilà, donc on voit bien les, les violets. Euh, comme je voulais pas cet aspect métallisé, remondant, alors que les fleurs ne le sont pas, je vais prendre le dioxine, euh, qui est le violet... Euh... Dioxazine, qu'est-ce que je raconte euh, Dioxazine, voilà. Je me suis dit, c'est bon, c'est ma console. Bref. Euh, qui me semble plus adéquat. Voilà, j'essaierai de faire un peu plus synthétique, un peu moins schnurfle euh, la prochaine fois. Euh, je vais juste vous montrer ce que ça va donner avec ce violet Dioxazine a priori. Et donc ça c'est ma, ma feuille de test, je vais me préparer, m'entraîner là-dessus et euh, ensuite eh ben, je passerai euh, à la colorisation des autres. Voilà. Alors, pourquoi faire des tests déjà Parce qu'il euh, y a effectivement les couleurs euh, à tester indépendamment les unes des autres, mais aussi l'arrangement total que, que ça fait. Est-ce que c'est pas trop déséquilibré euh, Est-ce que ça va bien Est-ce qu'elles euh, s'harmonisent bien ensemble euh, On n'y pense pas forcément, mais euh, des fois c'est vraiment pas beau. Euh, indépendamment, les, les parties sont bien, et ça marche pas. Ça marche pas parce que, euh, par exemple, il y a une partie qui va être faite en pastel, et l'autre en flashy. Et des fois, bah, ça, ça fait discordant, en fait. Ça va pas ensemble. Voilà. Donc ça, j'aime bien. Je suis contente. Et ça ressemble vraiment au euh, violet, à euh, fleur, fleur de sauge, euh, de, de, de celle que j'ai, en tout cas. Et euh, voilà. Voilà, en gros, ce que ça va donner. Je vais faire les autres feuilles, mais euh, grosso modo, c'est ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et euh, désolé pour les chenures, fleurs, et, et tout ça. Amusez-vous bien et bonne créa.